va T'as vu, il y a une bande de type cagoulé qui a fait éruption dans euh, la fac de droit de Montpellier. C'est-à-dire que si tu portes le voile, euh, t'as pas le droit d'entrer. Par contre, avec une cagoule, là, t'as le droit à une haie d'honneur avec les remerciements du doyen. On oh bah, faut dire aussi que c'est chaleureux la cagoule. Ah, c'est sympa, hein. Enfin, surtout si t'es prof de droit. Parce que si t'es. Euh... Disons manifestants, contre... contre, contre quoi tu pourrais manifester euh, La loi travail, par exemple On sera puni du seul fait d'être venu masqué ou avec des cagoules. Alors, euh, ces types, on les appelle identitaires, hein, qui est, comme tout le monde le sait, un synonyme de fasciste, qu'on n'a pas le droit d'utiliser pour qualifier ce genre d'ordure raciste sous peine d'être condamné pour diffamation. On les appellera donc... Pas... Identitaire fasciste, identitaire, identitaires On les appellera donc identitaires. Face au désengagement des pouvoirs publics quant à notre sécurité, choisissons l'autodéfense. Les gars, il vous restera pas 2-3 sprays anti-agression dans ce truc, là Non parce qu'il y a une bande d'ordures enfin, identitaires qui menacent la sécurité des étudiants. Votre but c'est d'être utile et efficace euh, autant se tourner directement vers les vrais agresseurs et arrêter de les fantasmer. Vu ah, cette semaine, euh, il y a beaucoup d'inactiques qui se visent un peu partout. Par moi <rire> Très drôle. Non, moi j'étais au procès tarnac. Tarnac l'État, tarnac les juges, tarnac les avocats, euh, tarnac les parties civiles, tarnac les prévenus qui sont sur le banc des accusés depuis 10 ans. Tarnac euh, général. Ah ouais c'était pas le piton. Si tu te pointes on en croyant voir les experts à Miami, tu vas vite déchanter. Déjà le personnage principal c'est une Mercedes. Et le point culminant de l'affaire, c'est à un moment, il y a le procureur qui dit que la Mercedes, elle a tourné à droite, et en fait, elle a tourné à gauche. Avec un pitch pareil, je sais pas comment ils ont tenu 10 saisons quoi. Ouais, a que sur France 3 que ça marche. En même temps, ils ont des super scénaristes. Les zaps ça va Scénaristes, divisionnaires, truc, quoi. Ils ont des gros finances dans l'équipe. trucs. Ah ouais, le budget, il euh, y a quand même un petit air de la salle de classe dans cette audience. Et tu sais, quand tu te ramenais au bureau de la profiteur et que tu disais, non, non, c'est pas moi, j'ai rien fait, et que tu disais, tu lances euh, 4 heures de colle Et euh, ben, toi, tu pouvais rien dire parce que bon, ben, c'est elle qui décide Toi, ce que tu risquais, c'était au pire 4 heures de colle. Eux, qui les apprends, est, potentiellement 8 en de prison. La seule menace terroriste réelle qui existait en 2008 et dans les années à venir, était la menace dite d'ultra-gauche, la menace des l'ennemi de l'intérieur, la lutte armée, la guérilla, et qu'il fallait concentrer toutes les forces de renseignement sur euh, ce, cette mouvance, que c'était le véritable danger. Nous sommes en 2018, dix ans ont passé, est-ce qu'il euh, y a eu une victime de l'ultra-gauche